Bref, j'ai fait une BD. J'ai dessiné des personnages marrons. Je les aime pas. Je les rajuste. Je me dessine moi. Je les pas. Je les rajuste. Je regarde mon nez. Je le rajuste. Je regarde mes cheveux. Je les rajuste. Je regarde mes mains. Une minute. Je regarde autour de moi. Je vois des personnages marrons. Je regarde le ciel. Je vois mon écran. Je regarde mes mains. Je regarde mon écran. Je regarde mes mains. Je regarde mon écran. Je regarde mes mains. Je regarde mon écran. Regarde mains, regarde mon écran. Alors. Maintenant, quand je veux me laver les mains, elles disparaissent. Et je dois les redessiner avec un numérique. Quand je soulève quoi que ce soit, je réalise que l'objet est tenu en l'air par une ficelle. Quand je sors avec tes potes et qu'on discute, je dis une chose, et si ce n'est pas drôle... Il rigole. Je dis une chose, et si c'est drôle, il me dit, t'es pas marrant. Bref, je suis tombé dans une BD done that. Allez, allez, marche